Bonjour j'espère que vous allez bien. Dans la série des conseils aux traders débutants je voudrais rajouter celui-ci mais d'abord abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un email euh, dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc le conseil supplémentaire que je voudrais donner aux débutants et ça ne va peut-être pas vous faire plaisir si, si vous êtes débutant en trading mais il est essentiel que vous soyez discipliné. Effectivement la discipline est la clé de la réussite en trading, il faut que vous arriviez à vous mettre des limites de pertes quotidiennes sinon tôt ou tard vous allez faire exploser votre compte, vous allez perdre, vous allez essayer de rattraper vos pertes et ce sera finalement la perte totale de votre capital. Donc c'est essentiel, c'est un point clé depuis la dizaine d'années que je fais du trading, je l'ai expérimenté moi-même, j'ai vu des étudiants qui ont le même problème, c'est toujours une question de discipline. Vous pouvez avoir la meilleure méthode qui fait 90 à 100% de trades gagnants comme ma méthode au scalping, si en un ou deux trades vous perdez euh, tous les gains que vous avez fait les, les, les 10 ou 20 trades précédents, c'est terminé, vous aurez très difficile à rattraper vos pertes. Donc il est essentiel que vous soyez discipliné. C'est vraiment la clé, la clé du succès, soyez discipliné, trouvez la méthode que vous voulez mais arrivez à couper, euh, votre trading dès que vous atteignez une limite que vous vous êtes fixée. Cette limite elle peut être de, de 2%, de 3%, de 5% par jour mais il faut que vous soyez capable après de, de rattraper cette perte euh, les, les jours suivants pour ne pas finalement arriver à ce que votre, votre compte diminue de jour en jour. et Vous allez le constater, peut-être pas sur un compte démo parce que ce n'est pas la même chose que sur un compte réel, mais une fois que vous serez en réel, vous verrez que c'est vraiment la clé. La clé du succès en trading c'est ça, c'est la discipline. Arriver à être discipliné, arriver à, à ne pas perdre plus que la limite que vous vous êtes fixé, et je sais, hein, c'est psychologique, c'est humain, on est tous pareils, on essaye de rattraper les pertes qu'on qu a fait le matin ou euh, pendant les trades précédents. Et on se dit que le marché va se retourner, qu'on va laisser, laisser courir ses pertes parce qu'il va se retourner, on va finir par avoir raison. Eh bien non. <coughs> Pardon. Donc c'est toujours le même problème, c'est toujours la raison pour laquelle la plupart des débutants n'arrivent pas à de bons résultats. Avec la meilleure méthode, c'est toujours le problème qu'on rencontre. Donc arriver à être discipliné, c'est vraiment la clé du succès. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le lien, euh, sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.